Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Tarot des 5 Soleils. Alors, nous allons voir là, hein, dans cette série, le Tarot de Marseille à la lumière du Tarot des 5 Soleils, nous allons voir la carte 21. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve et comment s'appelle-t-elle cette carte 21 Eh bien, on voit, c'est le monde et on s'aperçoit que c'est la fameuse femme qui est vraiment entourée de cette espèce de guirlande et tout, voilà. Alors, on va un petit peu la décrypter, puis on va un petit peu voir de quoi il retourne. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette carte on a Des tas de choses, hein, bien évidemment, elle est très, très, très riche en informations. Mais naturellement, il faut un petit peu se restreindre et on va juste observer qu'elle a un tour, disons, elle a inséré disons, dans un rond qui représente, bien sûr, notre, notre planète et tous les éléments, notre corps même, euh, voilà, et tous les éléments, disons, qui composent euh, notre corps. Euh, il faut savoir une chose, c'est que... Euh, vous savez pas que c'est une carte élément, peut-être. Hein? Eh oui, c'est une carte élément. Elle C'est la carte qui porte l'élément feu. Voilà. Hein? Et là, voilà, c'est puissance. Moi, je l'ai nommée puissance. Hein? C'est donc l'élément feu, là. Mais alors, c'est un petit C'est le feu qui rassemble, je veux dire, tous euh, les éléments. C'est-à-dire, vous avez un élément terre, vous avez un élément feu, vous avez un élément... R et un élément O aussi avec le scorpion. Donc, hein. scorpion, c'est est, est un signe fixe, donc il est dedans. Il n'y a rien à voir avec euh, Jupiter. Quand on voit Jupiter et on voit son image, ça fait partie d'un code et ça fait partie d'un message, disons, là concernant la, les, les prophéties, disons, de notre temps à l'heure actuelle, concernant les cartes du ciel. Rien à voir avec, euh, avec ça. Vous voyez comme euh, c'est reglissé là à nouveau. Hein. Donc euh, ne faites pas attention, c'est bien un, un phénix qui est là. C'est un signe fixe et c'est un signe d'eau. Hein. Voilà, fabuleux, très, très spécial, hein, le scorpion. Bien alors, cette euh, carte, on s'aperçoit qu'elle porte euh, rien que là, à voir de toutes les façons, on voit qu'elle ne porte que des signes fixes, hein, le taureau, euh, fixe, euh, le lion, fixe, le scorpion, fixe, le verso, fixe, c'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose, disons, euh, qui est tenu. Hein? et ces quatre éléments qui sont tenus, c'est des éléments qui sont différents, hein? voilà, il y en a un c'est terre, il y en a un c'est feu, il y en a un c'est haut, il y en a un c'est air, mais ils sont tous pris quelque part, disons, dans cette espèce de feu, parce que c'est un, quelque chose qui, euh, on va dire c'est un, un, un feu spirituel, c'est une lumière particulière, qui est capable d'unir, disons, ces quatre signes fixes qui sont euh, différents les uns des autres et indispensables l'un à l'autre. Hein. Voilà, voilà le petit truc. Alors, il était où le clin d'œil Il faut savoir que le monde arrive juste après euh, le jugement. Hein? La carte 20, c'était le jugement, et là, maintenant, on est dans le monde, et c'est la carte 21. Eh hein? bien, cette euh, carte 21, euh, on avait vu le jugement hein, avait une connotation avec donc le jugement donc la balance qui était pendu voyez et eh ben là c'est jugement rendu on l'a dépendu on l'a mis de l'autre côté vous voyez donc ça c'est des petits clins d'œil pour vous dire où vous en êtes hein. <coughs> pardon dans, dans dans les cartes c'est une suite logique euh, disons des cartes hein. bon alors euh, bon baba ben, puce Bon, je ne sais plus quoi dire. Là, il a mis le soleil, euh, alors que c'est un élément feu. Il a mis 21 ou 22, peut-être que c'est la 21e carte ou peut-être que c'est la 22e, ça on n'en sait rien. Euh, pour lui, il le met. Et là, par contre, il affiche clairement, il écrit clairement euh, la, 22e, euh, ça, la 22e lettre. Ça, c'est la 22e lettre. Ça, c'est la 22e lettre. Vous voyez Hein, hein? Voilà. Bon, euh, là, j'ai mis à côté euh, Gibelin, parce que lui, qui était quand même euh, du temps de Voltaire, et bien avant, disons, Papus, il avait fait un travail énorme, il nous en restait très peu de son travail, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu, je crois qu'il y a eu un feu ou quelque chose comme ça, bref, il y a eu peut-être... Euh, 10%, disons, de son travail qui est resté. C'était un érudit, hein, euh, euh, Côte de Gibelin, c'était un grand érudit, et un ami, donc, du temps de Tom Voltaire, hein, vous voyez, hein, il était avec les, ouais. il était bien au courant de tout, celui-ci. Alors là, il a remis, euh, le monde, elle a affiché carrément, disons, en 22, donc il y a un gros mélange, voilà. Il aurait mieux fait de se fier, euh, directement à Gibelin, qui disait lui carrément, Boum, ce que c'était quoi il était au moins avant lui quoi il avait fait un gros travail mais il faisait à sa façon pour détourner les trucs et tous euh, rebidouiller les cartes voilà c'est lui quelque quelque part bon il y a, il y a eu y a, y a, on en parlera plus tard ça il y a une mode de bidouiller les cartes parce qu'on ne les explique pas voilà alors on les bidouille on les met on fait des couleurs c'est le bidouillage c'est du bidouillage hein voilà tout simplement mais on n'en tire pas grand-chose. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, cette fameuse petite réglette qu'on retrouve, disons, ici avec la première carte mère. Là, avec la faux, avec la deuxième carte mère, vous voyez. Et ici, c'est la troisième carte mère. Et oui, mes amis. Bien. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous quitte. Et donc, on verra, euh, prochaine vidéo, ça sera la dernière vidéo. On aura terminé cette petite série. Au revoir. N'oubliez pas de liker, de partager, etc., etc. Ah oh, oui, puis de vous abandonner. Euh, oh, abandonner. Oh, abandonner. Mais c'est beau, ça. De vous abonner, tout simplement. Hein? Au revoir. Je compte sur vous. Au revoir.